Quoi, tranquille ou quoi waouh ouais, ouais, tranquille alors là c'est une journée noire pour le Paris Saint Germain vous vous rendez compte on a eu déjà l'annonce de Kylian Mbappé qui a eu un accord total avec le, avec le Real Madrid mais apparemment cet accord est totalement faux bah, l'entourage de Kylian Mbappé a démenti euh, tous euh, les articles qui sont sortis aujourd'hui donc on va pas se mentir que je suis un petit peu soulagé par rapport à cette euh, à cette information. Moi, ça m'a fait peur, hein, tu vois. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à pleurer et à dévoiler tout mon amour pour Kylian Mbappé. Mais apparemment, c'est faux. Donc, euh, il pourrait y avoir euh, une prolongation de la part de Kylian Mbappé. Mais là, là, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Le Paris Saint-Germain est officiellement éliminé de la Coupe de France. C'est incroyable. C'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Tu te rends compte, Lionel Messi, il arrive au Paris Saint-Germain. Et voilà, il marque pas de but, il met des buts en penalty à la fin des matchs et puis il est éliminé en Coupe de France face à Nice. Tu te rends compte Hein Il a fait la remontada et là il est en train de faire la descenteada avec le Paris Saint-Germain. Non mais on va où là Un peu de respect Là c'est comme ça que vous allez jouer en attendant que Neymar le roi il arrive Vous avez pas vu son documentaire Netflix Depuis qu'il a 10 ans il a la pression vous, vous êtes là, un peu un match contre Nice, vous n'arrivez pas à gagner. De toute façon, Pochette de Lino, là, ça y est, c'est clair et net. Toute l'Argentine est officiellement au courant qu'elle était nul. Voilà, donc tu es un coach qui est nul. Je ne sais pas pourquoi Danilo Pereira, il continue à jouer. Peut-être qu'il a des photos de vous où vous êtes tout nul, parce que je comprends pas. Un joueur nul comme ça, il ne peut pas être tout le temps titulaire sur le terrain. Une charrette, hein vous avez fait tirer le petit chavissement en dernier. Comme ça, vas-y, il y a tout qui repose sur toi. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. c'est pas comme ça qu'on lance les jeunes. Là, vous savez ce que vous avez fait là hein, Pochette de Lino, tu as fait comme les Anglais, ils ont fait quand ils ont envoyé Chaka, euh, euh, euh, euh, Sancho et Rashford pour les, pour, pour les pénaltys là, à l'Euro. Et après, ils ont raté. Et après, on va leur dire voilà... Vous dites que vous êtes des jeunes prometteurs et puis tu mets, il y a un pénalty, tu pas à le mettre. En tout cas, Xavi Simons, tu as tout mon soutien. Hein, voilà, tu connais, c'est quand tu es jeune et que tu rates des pénalty, c'est comme ça que apprends. tu apprends. Là, ça va te forger mentalement et tu vas être prêt pour les moments décisifs. Tu vois ce que je veux dire t'inquiète pas, c'est une Coupe de France. Nous, les Parisiens, on va s'en remettre, même si on est très déçus, très disappoint par rapport à Pochette de Lino. Là, voilà, ça va être chaud contre le Real Madrid. On va partir avec un milieu absolument néant. Il n'y aura que Verratti s'il ne se blesse pas d'ici là. Mais ça va être très, très chaud face au Real Madrid. Et je pense que même que voilà, les dés sont joués, le Paris Saint-Germain va nous sortir une masterclass peut-être. Mais sinon, je pense qu'on va se faire sortir par le Real Madrid. En tout cas, je suis derrière mon club jusqu'à la mort.